ou re-bienvenue pour ceux qui ont déjà effectué le book partie 1. Euh, L'objectif de ce book, comme vous l'imaginez, c'est de maîtriser la programmation sous iOS, à la fois sur des petits et des grands terminaux. Et puis, bien évidemment, euh, en faisant cela, vous acquérez également les principes de base de la programmation sous Android parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont communs, même si certains points diffèrent. C'est comme je vous le dis la suite du MOOC Programmation iOS partie 1. Euh, ces deux MOOCs sont tirés d'un cours de master 2 en informatique à l'université Pierre et Marie Curie. Et pour cela, on suppose que vous maîtrisez la programmation, que vous avez de bonnes notions de programmation objet et c'est quand même même bien de les maîtriser, et puis que vous avez des principes de base du fonctionnement d'un système d'exploitation. Sa boîte au cours de M2, on a fait en sorte, et puis il est un petit peu plus étalé dans le temps, euh, que le prérequis global soit un bon niveau licence. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas une licence, vous êtes absolument incapable de suivre ce cours. On a moult contre-exemples, mais il faut que dans ce cas-là, euh, probablement, vous surcompensiez avec un petit peu plus de travail. Donc, l'organisation de ce cours est transformée en deux boucles de six semaines. C'est euh, la. Euh, deuxième euh, séquence. Alors j'ai ici oublié de le changer mais il n'y a pas exactement quatre semaines de battement entre les deux MOOC mais suite à des petits soucis et des retards euh, autour de EDX et eh bien en fait on a mis euh, plutôt trois mois euh, entre les deux cours. Alors quelle est la différence entre le cours de Master 2 et euh, le MOOC C'est que dans le cours de Master 2 on parle aussi d'Android il y a une partie des enseignements qui sont consacrés à ce système d'exploitation de manière bien évidemment différentielle par rapport à iOS et dans le cours on se contendra à iOS. Vous verrez il y a déjà pas mal de choses à dire. Quel est le plan de cette partie 2 Vous avez toujours la semaine 0 qui permet de présenter les modalités de fonctionnement et les différents préliminaires relatifs à ce MOOC. Ensuite on va en semaine 1 s'intéresser à la géolocalisation, aux photos et aucun adresse et ça nous permet de voir les premiers frameworks un petit peu plus complexes. En semaine 2, on va s'intéresser à la hiérarchie de vue et donc l'organisation avancée d'une application de iOS. C'est assez intéressant. Ensuite, en semaine 3, on va s'intéresser aux capteurs, à la gestion des gestes et puis à la sonorisation simple d'une application. Donc on manipule tout cela, en particulier le touch, multi -touch, etc. En semaine 4, eh bien on va s'intéresser à la notification, enfin, aux notifications à la musique et un petit peu de réseau. On va faire aussi un petit peu de vidéo. Et puis en semaine 5, on va s'intéresser au réseau pair à pair et à la manipulation un petit peu plus avancée de données, c'est-à-dire euh, gestion d'XML, on fera des, des références vers JSON aussi, les préférences, la persistance, etc. etc. Et puis euh, il y aura un petit peu de bonus pour la semaine 6. En particulier, on s'intéressera aux extensions d'application, hein, au couplage Swift et Objective-C, hein, à des phénomènes d'authentification et en particulier l'utilisation des paramètres biométriques. Enfin, à l'heure où je tourne, euh, on pressent que peut-être, hein, il se bruise, que peut-être il n'y aura pas que euh, de ce qu'elle mais aussi de la reconnaissance faciale. Et puis, on parlera aussi de Watch OS. Alors, je suis désolé de vous dire qu'il y aura un petit peu d'anglais, euh, en particulier en semaine 6. Alors pourquoi Parce que euh, pour l'année scolaire 2017-2018 eh bien on a décidé de faire un partage du d'enseignement entre quelques universités, une ligue qui s'appelle la LERU, la League of European Research Universities, dont l'université pierre marie fait partie, et euh, du coup eh bien on, on est en train de traduire tous les sous-titres en anglais, mais comme c'est un petit peu compliqué tout ça et que c'est peut-être plus confortable et convivial d'avoir des vidéos en anglais et eh bien les vidéos que nous n'avions pas tournées et qui seront impliquées dans ce programme et eh bien seront en anglais. Les autres auront des sous-titres en anglais. Pas de chance pour vous. Euh, cette semaine il n'y aura qu'un seul exercice. Alors par rapport au MOOC précédent il y en avait plutôt deux sauf la dernière semaine. Mais l'exercice est un petit peu plus complexe en général donc euh, voilà une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Et euh, enfin, comme je vous l'ai dit, eh bien, euh, tout ce MOOC est basé sur Xcode 8.0. Mais en fait, les vidéos de la semaine 6 que j'ai tournées euh, cet été, donc au mois d'août, et eh bien, euh, j'étais passé en, en Xcode 8.3.3 parce que je suis en train de tester l'environnement que nous utiliserons en 2017-2018. Je ne passerai pas à Xcode 9. Parce que le timing de présentation d'iOS n'est pas très bon par rapport au début du cours, c'est qu'en gros j'ai 15 jours d'avance et que le semestre qui se prépare est particulièrement chargé en ce qui me concerne. Je vous prends l'équipe pédagogique pour ceux qui ne la connaissent pas déjà mais c'est un peu les mêmes que pour la partie 1 donc euh, Fabrice Cordon moi-même, Étienne euh, Renaud euh, qui est un de mes anciens doctorants et qui euh, m'a pas mal aidé pour monter un certain nombre de choses et puis qui participera également sur les forums et puis Vasiliki Mirou qui est ingénieur pédagogique à l'université Pierre et Marie Curie et qui euh, bah, assure toute la logistique autour de ce book. Je suis très fier de compter dans l'équipe pédagogique des community managers qui sont des anciens, qui ont fait les MOOC précédents ou un des MOOC précédents. Euh, et donc euh, Laurent Balester, Vincent Daer et Thibault Le Cornec. deux d'entre eux étant sur Paris. Thibault, quand il a fait le MOOC, il n'était pas parisien encore. Il était poids de vin. Et en fait, eh bien, suite au MOOC et un déploiement de ses études euh, qui était en informatique aussi, eh bien, il a trouvé un boulot dans la promotion mobile sur Paris, hein, c'est cette application-là, puis il a développé cette autre application-là. Vincent a un centre d'applications euh, à son actif également. Euh, Laurent B42, enfin Laurent Balester n'a euh, pas lui euh, énormément d'applications euh, à son actif en dehors des exercices qu'il a fait, mais c'est aussi un informaticien professionnel, et donc il a suffisamment de recul pour participer avec Étienne et moi, eh bien, à l'animation des forums. Donc ben, que dire d'autre à propos du cours si ce n'est que comme d'habitude pour ceux qui ont fait la première partie et eh bien euh, la structuration se fait en semaines et les semaines apparaîtront au fur et à mesure. Donc c'est le rythme nominal, vous pouvez prendre un petit peu de retard c'est pas grave, euh, la semaine zéro, euh, c'est toute une série d'éléments globaux hein, qui sont propres à ce cours et puis euh, il y a une évaluation euh, personnelle euh, sous forme d'un exercice par semaine. J'ai laissé le voir deux, c'est un erreur de, de copier-coller, là il n'y en a plus qu'un seul. Et puis il y a également un ensemble de bilans qui vous permettront de voir euh, ce que vous avez fait, de, de, de, de, de vous assurer que vous avez bien compris un certain nombre de notions. Voilà, c'est rien euh, que de l'extrêmement classique. Il y a une page Facebook donc sur le MOOC programmation sur iPhone et iPad il a le nom des anciens MOOC mais c'est la même donc je vous donne ici l'URL qui est un peu barbare euh, l'objectif de cette page Facebook c'est la communication externe c'est un peu de la détente, c'est un peu des ressources qui pourraient être partagées en dehors de la communauté MOOC stricte. C'est aussi un moyen de garder le contact une fois que le MOOC est terminé et en particulier de contacter les anciens des MOOCs passés. Euh, L'idée par exemple typiquement c'est que si euh, vous me signalez des applications que vous aurez développées et eh bien en général je les référence euh, sur cette page Facebook. Voilà rien, rien obligatoire mais euh, c'est sympa. Et bien nous voilà rendus à la conclusion de cette vidéo. Que dire de plus euh, Si ce n'est que la charge de travail attendue est de l'ordre de 5h30 par semaine dont environ 2 heures de vidéo. En général c'est un petit peu moins la dernière semaine est plus légère. Et puis il y a euh, les questionnaires et puis euh, les exercices. Donc nous vous souhaitons tous bon voyage pour ces six semaines que nous espérons passionnantes euh, en espérant que vous trouverez votre cabine qui est à peu près située à ce niveau là euh, extrêmement confortable. Quelques remarques dimensionnelles quand même avant de vous quitter. Euh, bon, le fait qu'on ait été amené à décaler cette deuxième session, cette deuxième partie, fait qu'on a une petite collision avec les annonces d'iOS 11. Euh, à partir du moment où euh, il s'agit du cours qui a été donné en 2006-2007, évidemment, il ne tiendra pas compte d'iOS 11. Et euh, lorsque le cours se terminera, et eh bien, iOS 11 aura été annoncé. Alors c'est pas gravissime parce que il y a quand même même s'il y a des changements il y a que vous aurez vu sur iOS 10 restera valable. Il se peut que certaines démonstrations sur des subtilités d'utilisation, par exemple, storyboard, aient changé. C'est dire en particulier des choses qui sont passées entre la version 8.0 et la version 8.1. Donc, il se peut qu'il y ait quelques points que j'évoque qui ne soient pas tout à fait corrects, mais ça concernait plutôt la première partie, pas la deuxième partie de ce MOOC. Et donc, ça se fera après les annonces de septembre, même si, évidemment, Vox Populi véhicule beaucoup de rumeurs à ce sujet. Alors il y a un autre message, qui est un message de... plus personnel, qui est que j'ai l'habitude de faire des vidéos de bilans à peu près hebdomadaires je trouve très agréable. cette manière de, de, de marquer un petit peu le, le contact avec vous hein, et de répondre à des questions. Je ne garantis pas que je serai en mesure de faire ces bios de bilan. On va savoir comment on peut faire les bilans à travers des retours. Il y a de, de toute façon des retours de l'équipe pédagogique sur l'exercice que vous présentez, mais les bilans c'est un petit peu plus réfléchi, c'est une manière de poser les choses un peu plus à plat. Euh, le souci est que euh, j'ai le gros de ma charge d'enseignement. L'enseignant chercheur comme je dis c'est un mi-temps enseignement, un mi-temps recherche et un mi-temps administration. Oui il y a trois mi-temps c'est comme ça. Euh, et euh, il se trouve que j'ai le gros de ma charge d'enseignement euh, en septembre, et donc c'est fin septembre, à la rentrée, euh, premier semestre, avec un gros pic euh, en septembre et octobre. Et donc, effectivement, euh, du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'essaierai d'en faire quelques-unes, mais je vous ne le garantis pas et je m'en excuse auparavant auprès de vous. Ben voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt.